Good morning, allez, Idan et tu seras aujourd'hui le Nishmat à Varmane Khaïben Israël, David, Ben Fortuna, Fritna Mazal, Dvora Bat Esther et Tamar Bat Monique solin ne sous Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Nisha, contactez le 5 minute Éternel. Nous étudions ma séchette qui est votre périgvette, Mishnahé. Haisha, che echet, ish, haïti, ugrusha ani. Né shapesh asar chaassar, ou ואם יש עדים שהייתה אשת איש ואי אומרת גרושה אני, אינה נאמנת. אמרה נשבטי ותאורה אני, נאמנת, שעשה עשרה פשיטיר. ואם יש עדים שנשבט ואי אומרת תאורה אני, אינה נאמנת. ואם שניסת באו עדים, לא תצא. לה, on revient sur le sujet אובר. Au début du chapitre, jusqu'à la Mishnah Guimel, en fait, qu'après, en Mishnah d'Alet, on, euh, on a fait une petite pause. Là, maintenant, on revient dessus. Quel est le sujet Le sujet, c'est AP chez Assar ou AP chez Le principe de Migo. Soit, dans plusieurs situations, je ne peux pas témoigner, déclarer une chose, parce que je ne suis pas crédible sur cette chose-là. En théorie. D'accord On en a déjà vu quelques-unes, on, on va en voir encore de nouveau. Seulement, dans la mesure où, toi, tu savais rien. Et moi, je viens, je t'apprends une chose qui est censée me porter préjudice. Mais je dis que finalement, cette chose-là, elle ne me, me porte pas préjudice. Là, je suis cru. Parce qu'on euh, a un principe qui s'appelle « migo », du fait que... La traduction du mot « migo », c'est-à-dire du fait que du fait que j'aurais pu me taire. Soit, en deux mots, « à ça ou « à ou « Dire La même « paix », la même bouche qui interdit, c'est la, la bouche qui permet. Si je voulais ne pas être de de rien du tout, je me serais tue Quand je parle et je corrige, eh bien, tu dois aussi me croire, parce que tu crois sur tout ce que je dis. Tu ne peux pas prendre un métier de la parole. Je parle un peu théorique, mais on va tout de suite habiller ça, le principe, sur un cas concret, avec Aisha Shamra Echet Icha Aïti Ani. Une femme qui vient et qui nous dit que j'étais une femme mariée, et maintenant je suis divorcée. Peut-être qu'on va d'abord dire, une introduction évidente, une femme qu'on savait comme mariée. Il y avait la voisine, elle est Josiane, elle, est, elle était là, c'était une femme mariée, elle est partie pendant deux ans à l'étranger avec son mari, elle revient, elle nous dit « ouais, ça s'est mal passé entre nous, on a divorcé ». Bon, est divorcé, est divorcé. Après, Josiane demande à se remarier. Ben là, on ne va pas lui permettre de se marier. Parce que nous, de notre point de vue, c'est une femme mariée jusqu'à qu'elle prouve qu'elle a été divorcée. Elle a une chazaka de echet ich jusqu'à qu'elle prouve qu'elle a été divorcée. Comment on doit prouver qu'elle a été soit la même de témoins qui ont vu la transmission du guet, soit on avait appris tout ça dans la fin de Yvamot, il y a encore d'autres solutions. Mais essentiellement, qu'elle nous sorte son guette qui a été signé, et même mieux encore, certifié par le BEDIN, comme ça on connaît aussi les témoins, et dans ce cas-là, on pourra enfin la permettre. D'accord Ça, c'est pas un cas classique. Maintenant, là, on ne va pas parler d'une femme qui était censée être mariée, mais une femme qui débarque de l'étranger. Une femme, une nouvelle arrivée en Israël du Guatemala. La seule juive de là-bas, elle, elle, elle débarque, elle nous raconte sa vie. « Je suis juive, j'ai été mariée dans ma vie, mais je suis divorcé. » On la croit ou on la croit pas hein? Pour qu'elle se marie maintenant avec quelqu'un d'autre. pouvez se dire Non, oh, t'as été mariée, t'as été, hein? été mariée, Donc tu nous prouves que t'as été divorcée. » Sur ça, c'est le cas classique de « AP pêché Assar ou « AP et la même bouche qui a interdit, c'est la bouche qui permet. Elle aurait pu nous dire que c'est une jeune fille, qu'elle n'a jamais été mariée. Et on l'aurait cru. Pourquoi soupçonner qu'elle n'a pas été mariée Peut-être oui, peut-être non, on n'en sait rien. Donc elle nous vient, nous affirme qu'elle n'a pas été mariée. Pourquoi pas On devrait la croire. Elle, elle fait mieux. Elle vient, nous raconte qu'elle a été mariée, mais que finalement elle a divorcé. Donc en fait, elle nous crée la cause de l'interdit, mais elle lève en même temps, dans la même lancée, elle lève l'interdit. J'insiste, dans la même lancée, il y a un nom. Tout ce qui parle, il y a une marque en fait sur ça, est que ça doit être torqué de Dibour dans la même lancée ou même si elle le fait avec un peu interruption, qu'elle nous raconte d'abord qu'elle était mariée et puis après le lendemain elle nous raconte mais en fait son mari elle a divorcé. Ça change rien. Hein. Il y a une marque requête sur ça. Et là on va prendre la vie, on va suivre la vie qui pense que ça doit être dans la même lancée. Elle vient nous raconter qu'elle était mariée et qu'aujourd'hui elle est divorcée. Et ben on la croit, d'accord On fait ça dans les mots d'abord. Aïcha, Shaamra, Eshaf ishaïti, j'étais une femme mariée, ou gros, mais à présent je suis une femme divorcée. Néhéma, elle est crue. Pour quelle raison car la même bouche qui a interdit est la même bouche qui permet. D'accord? Edim Shaita Cependant, s'il y a des témoins qui nous disent qu'elle était déjà mariée, et que maintenant elle, a dit, et qu elle, elle affirme qu'elle a divorcé, elle sera plus crue. Soit la guatémalienne. Elle nous raconte qu'elle était, qu était mariée et qu'elle était divorcée. On commence à s'intéresser à peut-être la croire, peut-être oui, peut-être non, on n'en sait rien, on éclaire un petit peu l'histoire. Puis finalement, le lendemain, il y a un deuxième avion qui débarque du Guatemala, avec des personnes qui nous disent « Ah, cette femme-là, est arrivée en Israël, ah, et ton mari ?» Et elle, là, devant tout le monde, elle nous dit « Ouais, il m'a divorcé. » Finalement, on a maintenant deux témoins qui ne savent nous raconter qu'elle qu était mariée mais on n'a pas de preuve qu'elle a été divorcée. Eh bien, elle sera plus crue, elle ne pourra nous raconter qu'elle est divorcée, parce qu'à présent, il y a des témoins qui savent qu'elle a été mariée, donc elle a une tréscate et Même principe aussi. Une femme qui a... alors là, on parle, j'ai un petit problème, là, je n'ai pas fait attention beaucoup, c'est que... d'une euh, femme... Une quoi Un petit... Bon, je vous explique la, ma problématique. On a aussi une femme et on a aussi une, un autre cas aussi qui a Amra une femme qui vient Amra Nishbeti ou Teworani j'ai été prise en captivité et, mais je suis restée pure elle est crue par contre ça ou pêchettir car la bouche qui a interdit est la bouche qui permet par contre vei miyesh omeret par contre s'il y a des témoins qui, qui ont vu partir en captivité, et qu'elle vient et qu'elle nous raconte qu'elle est encore pure, eh bien, elle n'est plus, plus crue. Soit, on explique, je vous explique tout de suite mon, mon petit problème, et j'ai pas réussi à trouver, en parlant avec vous, la source. On a que. Euh, que, que, que une femme, on va prendre une femme de Cohen, d'accord Je crois qu'on parle d'une femme de Cohen, j'ai un doute, c'est ce qui m'échappe. Une femme de Cohen. Qui, même si elle est. D'abord, des gens qui kidnappent une femme, elle parle de plusieurs formes, de manière générale, une femme qui se fait kidnapper, on la soupçonne désormais, on la soupçonne, on est marzi qu'au tard, on la présume qu'elle a forcément été abusée. D'accord Les gens, c'est pas des enfants de cœur, les, les petits, des gens qui prennent en captivité, et forcément, c'est quasiment sûr qu'ils ont abusé d'elle, ça dépend si ils prise pour la tuer ou si ils prise pour. Prendre une, une rançon, si c'est pour prendre une rançon, alors ils ont un peu plus de retenue, parce qu'ils ont, ont quand même envie de recevoir leur rançon. Là, ne dans les détails exactement Mais de manière générale, une femme, une femme qui a été prise en captivité, elle est présumée qu'elle était violée. Si c'est une femme de Cohen, eh ben lorsqu'elle revient chez son mari, elle ne peut plus recommencer à vivre avec son mari. Parce que si elle a été violée, elle a été violée de manière asura, même si elle n'était pas consentante, Elle devient zona malgré elle. D'accord Situation très triste pas avec les problèmes des cosaques de l'époque, qui débarquaient dans le, dans le village et puis, malheureusement, il y avait des femmes qui se faisaient abuser comme ça, et il y avait des femmes de Cohen qui étaient ensuite, qui ne pouvaient plus rester avec leur mari les pauvres. D'accord C'est la Même si elle, elle vient, elle va nous jurer par, par tous les noms qu'elle qu a pas été abusée. On ne peut pas. On n'a aucune preuve. Et dans la mesure où on définit les choses de manière à l'Afrique, de manière sèche, peut-être qu'elle a peur, c'est pour ça qu'elle nous manque, qu'elle a peur pour ses enfants, pour, pour massacrer sa vie, la pauvre. On ne peut pas la croire, il faut nécessairement des témoins. Elle n'a pas été abusée, des gens qui n'ont pas bougé, de, euh, qui, ont, qui, qui sont avec elle constamment. Ok, ça c'est la donnée de base. Maintenant, il s'agit maintenant de notre Mishnah qu'on qu a déjà traduit, que, que y a, si toutefois on a vu cette femme qui a été prise en captivité, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a vu qu'elle été kidnappée. Il y a eu des témoins qui ont vu des gens cagoulés qui sont venus, qui l'ont fait 30 ans dans une voiture, et ils sont partis avec elle. Et après, elle débarque, cinq jours après, elle s'enfuit de la captivité. Alors là, on ne pourra plus la croire qu'elle n'a pas été abusée. Par contre, si on a une femme qui a disparu de la circulation pendant cinq jours, on ne sait pas ce qui est, ce qui est devenu d'elle, on la cherchait de partout. Elle débarque après cinq jours et elle nous raconte, je vais vous raconter. J'étais prise en captivité, je suis revenu, et j'ai réussi à me protéger qu'ils bon, n'ont pas abusé de moi. Maintenant, cette femme-là, elle n'était pas obligée de raconter qu'elle était prise en captivité. Alors, si, si c'était une menteuse... Elle aurait très bien pu nous raconter qu'elle est partie dans la forêt, faire de la hit des doutes parce qu'elle est Breslèvres, ou la belle au bois dormant, ou peu importe, elle s'est endormie là-bas, elle débarque après cinq jours, désolé, euh, j'étais occupé, euh, je suis parti aider ma copine qui... qui... Peu importe, elle aurait pu raconter mille histoires. Pourquoi elle a disparu pendant cinq jours On ne sait pas qu'elle était prise en captivité. Elle vient de nous raconter « j'étais prise en captivité, mais je suis resté pur ». Là, de nouveau, on continue à la croire, parce qu'à pêcher à ça, ou à pêcher dans la mesure où c'est elle qui nous apprend la problématique, elle nous apporte aussi la solution en nous disant que c'est une captivité où elle n'a pas été abusée, donc on devra la croire. D'accord C'est le même principe de nouveau. « Vim Bawedim a résolu C'est là, je traduis cette phrase, et après on explique. Si toutefois, c'est depuis qu'elle a été mariée qu'il y a eu des témoins qui sont venus, alors on ne la fera pas divorcer. Soit, en fait, elle vient, elle nous raconte qu'elle a été prise en captivité, mais qu'elle n'a pas été abusée. Et après, alors littéralement dans la Mishnah, elle me dit « et après elle s'est mariée avec un Cohen, par exemple, c'était une jeune fille par exemple ». Et puis, après, deux ans après, il y a deux témoins qui débarquent et qui nous disent qu'en fait elle a, été, elle a été prise en captivité dans sa vie. On ne sait pas si elle a été abusée, mais les témoins qui devaient nous raconter qu'elle a été prise en captivité, ils, nous viennent, ils viennent beaucoup plus tard de nous raconter. Une fois qu'elle a déjà été mariée, et même mieux que ça même pas la peine qu'elle ait été mariée concrètement. c'est celui que le bâtiment ait tranché que cette femme, elle peut se marier. Et bien dès lors, dès qu'on a tranché qu'elle qu peut se marier, c'est fini. Elle reçoit sa permission de se marier, et même si des témoins vont venir ensuite nous raconter qu'elle était présente en captivité, on va continuer à la permettre, bien que, en théorie, selon le calcul, il aurait fallu l'interdire, au contraire, puisqu'il euh, puisqu n'y a plus pêche mais qu'il y a des témoins qui sont venus, qui viennent et qui sont capables de nous raconter qu'elle était présente en captivité, en théorie, cette femme-là, elle, dès lors, elle devient interdite. Mais là, puisqu'elle a réussi à obtenir sa permission, sa dérogation pour être mariée, avant que létat témoins débarquent. Une fois qu'on a donné la permission, on revient plus dessus et on lui laisse la possibilité de se marier. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sakha Koto.